Cette belle patate en un jupon blanc brodé et coton. Un foule assorti à la tête et à la jupe. Elle a un accessoire, un couchoir blanc broté et son le roi qu'elle vous présente. Messieurs, dames, elle a également cet éventail qu'elle manipule avec textilité. Au bout, on a parlé de ces bijoux et plantes aux gouttes, trois manger de crédit d'or, un sautoir, une broche, aux oreilles des TTRS, au bras, un astéziapos, un de un pantoneur, une gourmette, un gré d'or. Au pied, cette belle matador si délicate, forte, des bas et des chaussures vernis noires. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour vos gamins. Des ans, Ses chaussures avec beaucoup de style, beaucoup de façon, bien entendu. Merci à Oriana. Qu On va l'accompagner avec des applaudissements, s'il vous plaît. Oriana notre bel et des Ostarlés. C'est le calendrier bien sûr Merci à vous, il y aura des abonnés L'histoire pour vous accompagner s'il vous plaît Yeah. Pour poursuivre et accueillir notre deuxième candidate bien sûr. Elle est âgée de 8 ans, elle se nomme Kiara. J'ai pas encore dit donc elle voit le C'est quoi Chut. Elle vient de la ville de Clus. Elle a évolué également sur une pigine interprétée par nos musiciens de Kakudou. La matador, la voici, la voilà qui s'avance délicatement. Ne regardez pas cette façon d'évoluer, monsieur là. De chaînette avec le suivi des bois et un billet de banque de 100 francs. Elle porte un corsage blanc, brodé, garde une dentelle, dentre-deux, corsé au cou et aux manches par une chaînette. Elle porte une jupe en madras calentée. Un jupon blanc garmi d'entre deux dentelles et de nervures en contrôle anglaise à deux volants assortis à son corsage. Celui qui vous présente avec bon de style de poisson. Elle porte un mouchoir en foulard, un madrasse, un foulard, un madrasse calendé, glissé assorti à la jupe. Et en accessoire, cette belle matade et éventail blanc. Elle manipule avec dextérité, bien sûr, un petit mouchoir blanc brodé. Elle porte au cou un souffleur sa de 2,50 m 50, trois rangées de et d'or. Elle a aux oreilles des Au bras, un bracelet serpent, un bracelet d'or de moule. deux jambes. un corps couleur, deux gourmettes. Au pied, elle a des chaussures plates brodées et des bas en fil d'épaule roulé de tête chère. Vos applaudissements s'il vous plaît pour Kia, les Jobs, Magadon, et c'est plus. On tape tes mains, on tape tes mains, on tape tes mains. Taffy, taffy, taffy, taffy. Whoa. The sad usage, style, fashion. It's moi la nouvelle. Regardez-moi. Voilà. Ah, la la. Whoa, whoa, whoa. tous vos applaudissements s'il vous plaît. Partie pour la musique allez-vous? ça va être ça va être là. On poursuit, nous allons accueillir tout de suite notre troisième candidate. Notre troisième candidate, qui est âgée de 10 ans, qui se prénomme Maëlan. Maëlan. Alors, petit changement. On va accueillir notre quatrième candidate. Petit souci avec euh, la candidate précédente. Notre quatrième candidate, elle est âgée de 7 ans. Elle se prénomme Taïsa. Taïsia. Bon, quand je vais annoncer la ville, j'espère que ça sera beaucoup plus pétant que ça quand hein? Taïsia qui nous vient de la ville du Vauclès. J'ai vu le Taïsia qui devient dans de la ville du Vauclès, qui va évoluer sur le pigine. Et qui représente bien entendu la Matador. C'est ça. Oh, Regardez-moi cette démarche. Ce sourire. C'est la matador qui est en confiance, qui est sûre de sa beauté. Elle sait qu'elle Et montre le regard, et puis regardez-moi ça, cette façon de saluer l'original des applaudissements, s'il vous plaît, pour accueillir Tahitia. notre belle matador porte à la tête une tête plate plissée, huit négresses ornées de trois choux avec trois billets de à agrémentés de chaînettes. Vous voyez vous-même. Elle porte un corsage blanc brodé un produit anglaise, vous gardez une dentelle d'entre-deux, avec deux liens voulos. Vous voyez vous-même, messieurs-dames, elle porte une jupe en madras quarantaine, un jupeau blanc brodé en bodri en caisse, à deux colons, garnis de et entre deux, et de l'herbure assortie au corsage. Son foulard est en madras 40 et plissé assorti à la jupe. Elle a en accessoire son éventail blanc qu'elle manipule avec facilité. Vous Voyez vous-même. Elle possède également. Un mouchoir blanc, brodé qu'elle sort délicatement pour s'éponger, histoire que la soyez pas part tirer petit maquillage moyen. Aïe, belle madame la Elle a des bijoux. Elle porte une un sautoir de 1m50. Un sautoir de 2m50 rehaussé avec la cassonette côté cœur. Aux oreilles, une paire de chenilles. Au bras, deux bracelets en douleur une maille de remède, 7 journées, un bracelet serpent, un bracelet torsadé, un bracelet de boule, et au pied notre bel matador, porte des chaussures plates brodées avec des pattes en fil d'écorce roulées de tête chère. Gros applaudissements si vous voulez pour ici, qui nous vient de la vie du grand Tomber sur le choix, on sort de le ramasser, de le secouer, de l'ôler, pour tomber sur le charme. Des applaudissements s'il vous plaît pour ça On tape on tape on tape on tape on tape on Cette façon de saluer avec style, façon, façon, mesdames. Aïe aïe aïe. Vos applaudissements s'il vous plaît pour taille ici. Aïe aïe aïe Des applaudissements gardent pour ta connu Belle musique Musique pour moi, belle Sur le vieux, Et c'est ça la fête, ça vous a manqué effectivement, ça vous a manqué. Content de vous retrouver en tout cas. Nous allons accueillir à notre troisième candidate. de venir ici sur ce podium pour se présenter devant un magnifique public. Des fois, ben oui, effectivement, il y a le stress qui est là. Il y a le trac. Donc on compte sur vous pour encourager notre candidate qui va se présenter à vous et lui accorder un magnifique tourné d'applaudissements, j'ai envie de dire, voilà. Notre troisième candidate qui vient de la ville de Rivière-Salée. Bah ben, il est fort vous Bailan, âgé de 10 ans, et qui représente sa matadorie, bien entendu, Il va évoluer sur le begin, interprété par le musicien Chéri de cap Allez Alors, la voici, la voilà, qui s'avance avec un style, façon, le salut d'usage de cette chorure cette démarche, ce sourire, mon la matador, cette femme séduisante, cette femme charmante, cette femme qui, en un près d'eux, pouvait repartir avec votre mari. Tenez-le fort Maintenant, la une souris s'il vous plaît. une tête calendée agrémentée de chaînette avec le sud des moi et un chien de bord qu'elle vous présente avec style et façon sûr. Elle porte un corsage blanc, garni garni au tortelles, d'entre-deux foncé au bout et aux laches de ruban en satin rouge. Aïe aïe Cette femme piquante porte une jupe en madrasse Calendée. Elle vous présente avec beaucoup de style bien entendu. Elle a un jupon en brocart anglais, et un foulard pissé au dos assorti à sa jupe. Elle a en accessoire notre belle matador, un éventail blanc qu'elle manipule avec facilité. Un mouchoir également. Et vous voyez ce style, messieurs dames. On le mouchoir délicatement, le mouchoir blanc. Et vous voyez... On ne le passe même pas sur le visage, histoire de ne pas sortir de ce beau mariage. Notre père Matadon porte au cou, trois rangées de rigueur, un sous-toile de 2,50 m, aux oreilles petite glisse, au bras, un placé de un de boule, un joint, un porte de deux gommettes. Au pied, elle a des chaussures plates brodées et des bas roulés de tête chère. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour elle, Anna. Cette belle Matador qui, lorsqu'elle a voulu prendre son boujoire, ça ne se faisait pas les contre il fallait passer les ventes à l'intérieur. Vous voyez, c'est c'est pas grave. Mais il y avait du style dans cette façon de se présenter. Des applaudissements encore pour moi, s'il vous plaît, que nous viennions tout voir de la ville de Rivière-Salé. Cette façon de se présenter, messieurs, dames, cette corure. Cette démarche, ce sourire... On t'a on t'a on t'a ce magnifique patrimoine, ce jour-là, messieurs, dames, et durant les justement les, les parades, les jours grains. Donc, c'est à nous, justement, de défendre ce patrimoine culturel, un patrimoine culturel que nous envie le monde entier, puisqu'il y a de grands, de grands, de grands couturiers qui s'inspirent de cette tenue pour créer leur modèle, effectivement. Donc, euh, nous allons retrouver nos quatre candidates. âgé également de 8 ans, Chiara. Notre troisième profil d'interview vient tout droit de la ville de Rivière, salué. Mais 10 ans. C'est ça. Bien entendu, vous pouvez marcher les filles. N'hésitez pas. Quelle est votre préférée? Est-ce la numéro 1? Oh, la mise en ce moment. Est-ce qui a de cette nuce? Stasia, do you Faites votre choix. Le un. Le qui porte si fière cette tenue qui fait la fierté dramatique, la, la tenue de la Matadori. Allez la compagnie avec des applaudissements s'il vous plaît. Mesdemoiselles, les a applaudissements encore pour elle s'il vous plaît. Oh alors eux, qui a pas en deux, Naila en trois, ici en quête. S'il vous plaît, les musiciens. Merci, messieurs. Nous allons nous à accueillir les magnifiques danseurs du ballet Kakodou d'ici quelques petites secondes. Est-ce que ça va, cher public euh est-ce que ça va, cher public tu, tu as dit combien le... le, le combien Le 4 Le 1 Le 3 Le 3 Je crois que tu On dit. On lui laisse un peu ça. Les 2 Ils ont remporté, il y a une semaine de cela, tout juste, le fameux concours organisé par la CSM, de façon brillante, messieurs, dames, ils viennent tout droit du Robert. Ce sont des ambianceuristes qualités. 231 du Robert. C'est timide -ce 231, 231 du Nous allons accueillir tout de suite nos danseurs du ballet Cacodou, un ballet qui existe depuis 1998 et qui, justement, chaque année représente la Martinique, le patrimoine culturel martiniquais ouest-Atlantique, pour à travers le monde. Des applaudissements pour Cacodou, s'il vous plaît.